La minute qui a changé le cours du monde. Adolf Hitler, recalé. Le verdict tomba comme une règle d'acier sur une main d'enfant. Adolf Hitler, recalé. Rideau de fer, terminé. On ne passe plus. Allez voir ailleurs, dehors. Hitler regarda autour de lui. Des dizaines d'adolescents, oreilles cramoisies, mâchoires crispées, le corps tendu sur la pointe des pieds, les aisselles mouillées par l'affolement, écoutaient l'appariteur qui égrenait leur destin. Aucun ne faisait attention à lui. Personne n'avait remarqué l'énormité qu'on venait d'annoncer, la catastrophe qui venait de déchirer le hall de l'Académie des Beaux-Arts, la déflagration qui trouait l'univers. Adolf Hitler recalait. Devant l'indifférence de tous, Hitler en venait presque à douter d'avoir bien entendu. « Je souffre. J'ai une épée glacée qui me déchire de la patine aux entrailles. Je perds mon sang et personne ne s'en rend compte. Personne ne voit le malheur qui me plombe. Suis-je seul sur cette terre à vivre avec autant d'intensité Vivons-nous dans le même monde ?» L'appariteur avait fini la lecture des résultats. Il replia son papier et sourit dans le vide. Un grand type jaunâtre, sec comme un canif. Des jambes et des bras raides, interminable maladroits, presque indépendant du tronc et retenu par une attache incertaine. Il quitta l'estrade et rejoignit ses collègues, la besogne achevée. Pas du tout le physique d'un bourreau, mais la mentalité. Persuadé d'avoir énoncé la vérité. Un crétin du genre à avoir peur d'une souris, mais qui pourtant n'avait pas hésité à prononcer calmement, sans trembler une seconde, Adolf Hitler recalé. L'année précédente déjà, il y avait dit la même horreur. Mais l'année précédente, c'était moins grave. Hitler n'avait pas beaucoup travaillé et se présentait pour la première fois. En revanche, aujourd'hui, la même phrase devenait une sentence de mort. On ne pouvait concourir plus que deux fois. Hitler ne lâchait pas des yeux l'appariteur qui riait maintenant avec les surveillants de l'académie, de grands échalas de 30 ans en blouse grise, des vieux selon Hitler qui n'en avaient que 19. Pour eux, c'était une journée ordinaire, une journée de plus, une journée qui justifiait leur paye à la fin du mois. Pour Hitler, ce jour était le dernier de son enfance, le dernier où il avait pu encore croire que rêve et réalité s'accommoderaient. Le hall de l'académie se vidait lentement, telle une cloche de bronze qui se débarrasse de ses sons et les envoie dans toute la ville. Pour vivre le bonheur de l'admission ou la tristesse du rejet, les jeunes gens partaient remplir les cafés de Vienne. Seul Hitler restait là, immobile, assommé, livide. Tout d'un coup, il venait de s'apercevoir de l'extérieur comme un personnage de roman. Il était orphelin de père depuis des années, de mère depuis l'hiver dernier, il n'a plus que 100 couronnes en poche, trois chemises et une édition complète de Nietzsche dans sa valise. La pauvreté s'annonce avec le froid. On vient de lui refuser le droit d'apprendre un métier. Qu'a-t-il pour lui Rien. Un physique osseux, de très grands pieds et de toutes petites mains. Un ami auquel il n'osera pas avouer son échec tant il s'est vanté de réussir. Une fiancée, Stéphanie, à qui il écrit souvent mais qui ne lui répond jamais. Hitler se voit tel qu'il est et il se fait pitié. C'est bien le dernier sentiment qu'il voudrait s'inspirer. Les appariteurs se sont approchés de cet adolescent en larmes. Il l'invite à prendre un chocolat avec eux dans la loge du concierge. Le jeune homme se laisse faire, il continue à pleurer en silence. Au dehors, le soleil brille, joyeux, dans un ciel d'un bleu décapant, fleuri d'oiseaux. Par la fenêtre, Hitler regarde le spectacle de la nature et ne comprend pas. Alors, ni les hommes, ni la nature, personne ne se mettra à l'unisson de mes souffrances. Hitler boit son chocolat, remercie gentiment les surveillants pour rendre congé. Cette solitude ne l'a pas consolé. Comme toutes les attitudes des hommes et les générales, fondées sur le principe des valeurs, elle ne s'adresse pas à lui personnellement, il n'en veut plus. Il quitte l'Académie des Beaux-Arts et va se perdre à pas menus, les épaules basses, dans la foule de Vienne. Cette ville avait été magnifique, lyrique, baroque, impériale, la scène de ses espoirs. Elle devenait le cadre étroit de son échec. L'aimerait-il encore S'aimerait-il encore voilà ce qui se passait ce 8 octobre 1908. Un jury de peintres, graveurs, dessinateurs et architectes avait tranché sans hésiter le cas du jeune homme. Très malhabile. Composition confuse. Ignorance des techniques. Imagination conventionnelle. Cela ne leur avait pris qu'une minute. ils s'étaient prononcés sans scrupule. Cet Adolf Hitler n'avait aucun avenir. Que se serait-il passé si l'Académie des Beaux-Arts en avait décidé autrement Que serait-il arrivé si, à sept minutes précises, le jury avait accepté Adolf Hitler Cette minute-là aurait changé le cours d'une vie, mais elle aurait aussi changé le cours du monde. Que serait devenu le XXe siècle sans le nazisme Y aurait-il eu une seconde guerre mondiale 55 millions de morts, dont 6 millions de juifs, dans un univers ou Adolf Hitler aurait été un peintre. Et si par l'absurde, racine carrée de 2 était rationnelle Alors, racine de 2 serait égale à A sur B, avec AB des entiers naturels, Supposer étranger, autrement dit, premier entre eux. Autrement dit, la fraction a sur b, on peut la supposer irréductible après simplification. Elles vont cette égalité carré. Du coup, on trouve, alors, ce serait que 2 égale a carré sur b carré, c'est-à-dire a carré égale 2b carré. Autrement dit, on implique que a est paire. Je a carré égale 2b carré. Donc a est pair parce que si a était impair, a au carré serait impair. Et là c'est serait un nombre impair et ça c'est un nombre pair. Ça ne va pas. Du coup a est égal à 2c. C'est aussi un nombre naturel. A égal de la forme 2c. Alors en remplaçant a carré dans cette égalité, a carré égale 4c carré. Donc je remplace ici a carré par 4c carré est égal à 2b, je simplifie par 2, donc 2c égale b. Du coup, la même chose que tout à l'heure, b est paire. Pareil comme tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on constate Une grande contradiction. On a trouvé que a est paire, on a trouvé que b est paire, mais a et b sont étrangers, autrement dit, comme on écrit, a et b entre parenthèses égale 1 sont premiers entre eux. Et nous, on vient de constater qu'ils ont déjà deux facteurs communs. Vu que A est pair et B est pair, c'est ce qu'on obtient parce qu'on a supposé, par l'absurde, que racine de 2 était irrationnelle. Du coup, racine de 2, il est bien irrationnel. Irrationnel. Et à titre d'exemple, les mathématiciens ont prouvé, je suis pour rien, quand dans l'ensemble des réels, les nombres irrationnels sont une infinité plus grande que tous les nombres rationnels être un nombre naturel, entier, décimaux et Démonstration de Mathsup. Oui. Dans les mathématiques, les irrationnels sont une infinité plus grande, je répète, que tous les rationnels. Espérons que dans la vie de tous les jours, les irrationnels sont bien plus nombreux que les personnes raisonnables. Répétition est mater studiorum. Ra répétition, c'est la mère de tout apprentissage. Reprenons cette démonstration classique qui montre que racine de 2, c'est un nombre irrationnel. Si on supposait que racine de 2 était rationnelle, c'est-à-dire de la forme A sur B, avec A et B des entiers naturels, qu'on les suppose étrangers, autrement dit A et B sont premiers entre eux, leur diviseur commun le plus grand, c'est 1 et le seul, alors, ça revient à dire que 2 égale a carré sur b carré. Donc a carré égale 2b carré. Donc a est paire. Je répète, si a était impair, a au carré ça ferait impair. Donc ici on aurait impair. Et ici, quand on a pair, deux fois quelque chose, c'est pas possible qu'un impair soit égal à un pair. Du coup, a s'écrit de la forme 2c, de deux fois un nombre, naturel. On revient à cette égalité. On élève au carré A carré, ce qui fait 4C carré égale 2B carré. On divise par deux les deux membres. 2C carré égale B carré. La même, le même raisonnement que tout à l'heure, B doit être donc pair. Si B était impair, B carré, ça serait impair. Et comme ce nombre est pair, pair égale impair, c'est impossible. Et voilà la contradiction entre le fait de savoir au début que A et B étrangers, autrement dit, premiers entre eux, et qu'au fait, on trouve alors que A et B ont déjà deux comme facteurs communs. Ça va pas, c'est une contradiction. Et les mathématiques ont horreur des contradictions. Du coup, racine de 2, racine carrée de 2, est bien irrationnelle. Et les irrationnels dans les nombres réels, sont d'une infinité bien plus grande que tous les nombres naturels entiers décimaux ou rationnel. C'est la vérité. Démonstration de Matsup. Dans la vie, espérons que les rationnels sont plus nombreux que les irrationnels. Autrement dit, les personnes raisonnables, plus nombreuses que les fous.